Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne pause, que vous avez bien mangé et que vous êtes en pleine forme pour reprendre cet après-midi. Euh, notre, notre premier speaker de l'après-midi. Alors voyons, le titre. Euh, en comité de sélection des conférences pour cet affuldé, quand on a vu le titre de ce prochain talk, euh, on s'est dit qu'il devait s'agir d'une erreur, d'un copier-coller ou d'un glissé déposé raté. Et puis après, on a lu la description et elle nous a rappelé des problèmes que nous rencontrons toutes et toutes fréquemment dans nos métiers. Et Donc, on a remis ce sujet en continuant, malgré tout, à nous demander s'il n'y avait pas une erreur dans le titre. On fait notre sélection en anonymisant les propositions et c'est après avoir remis les noms en face des sujets que nous avons réalisé. Bien sûr, nous connaissons ce speaker, nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir pour parler d'asynchrone, par exemple. Et le connaissant, ce titre n'est pas une erreur, mais plutôt une petite blague. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Benoît Viguier qui vient nous parler de conception et de maintenance d'API et sans aucun doute de leur évolution. Benoît Merci, merci. Euh, oui, alors effectivement, ce titre très rigolo qui vient un peu de d'une blague, d'une proposition faite par un collègue, j'ai trouvé très drôle, ça me fait toujours beaucoup rire et depuis que j'ai à le prononcer, effectivement, c'est plus difficile. Mais bon, je le garde, ça fait effectivement référence à... Bah, sûrement c'est quelque chose que vous avez déjà fait pour nommer euh, vos documents, vos fichiers, euh, peut-être avant d'avoir accès à Git. Et voilà, on, est, on sait qu'on a notre version finale, V1, et puis finalement euh, c'est l'ancienne, une nouvelle V1, une V2, une V2 bis, une V2 finale, etc. Et c'est un peu cette idée qu'on est euh, souvent, on pense souvent avoir, ça y est, atteint le niveau final, et puis en fait, euh, il y a toujours quelque chose après, la vie continue, la vie toujours, trouve toujours un chemin c'est exactement ce que je voulais vous raconter aujourd'hui en vous parlant des API de, de Sysplay. Si vous connaissez pas, c'est un, un ensemble de services euh, proposés par le groupe M6 pour euh, pouvoir revoir vos vidéos euh, à la demande, si vous avez raté les direct. Donc il y a des applications mobiles, tablettes, euh, l'application web, télé, etc. Et donc on, on développe cette, euh, ces applications Sysplay, euh, on s'occupe du back-end. Moi je suis euh, dans les équipes back-end. Et on fait ça chez Bedrock, alors... Euh, les plus anciens savent peut-être que avant c'était M6 Web. Ça n'a pas été racheté. C'est juste, ça a juste été renommé. J'en parlerai un peu après. C'est, maintenant on est une, un groupe spécialisé dans ce produit-là. On ne fait plus partie intégralement du, du, groupe M6. Bref. Je vais donc vous parler de tout le chemin qu'on a parcouru et non pas juste d'un état qu'on trouve, qu'on trouve parfait ou satisfaisant. Pour en mettre un peu dans le contexte, le, Début, on a remonté un peu les archives. Le premier commit que j'ai trouvé dans nos projets, qui tourne encore, hein, c'est 2011. Donc Presque 10 ans, on a presque fêté les, les 10 ans du, du plus vieux projet. Ça, c'était, on a retrouvé aussi ces, ce, petit, euh, ce petit diagramme dans nos archives. C'était euh, M6 Replay à l'époque, aux alentours de 2011. Et maintenant, on a beaucoup évolué vers un truc beaucoup plus clair, plus mature, plus évident, ou pas c'est ça justement qu'on va voir. Maintenant, effectivement, on a quelque chose de... qui fait beaucoup plus de choses. On a beaucoup plus de, de choses dans notre périmètre et ben, forcément, tout a évolué en bien, en mal. Et pour info, ce que vous voyez là, le petit point rouge, c'est la brique, notre brique Legacy qui, qui est là depuis 2011. Alors, si vous avez été là l'année dernière, un projet Legacy, c'est un projet qui a réussi. Ça vient du, du talk de Mathieu Napoli. Et c'est vrai qu'on a certains... Projets qui ont très bien réussi puisqu'ils sont très legacy mais c'est pas grave euh, c'est important de voir euh, un peu cette évolution euh, j'aime bien cette phrase là tu es toujours un peu philosophe dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru euh, ceux qui ont passé nos entretiens avec moi m'ont sûrement entendu la dire et ben voilà je vais vous parler un peu des hauts et des bas de ces api on va analyser trois générations d'api trois trois états d'esprit et puis un peu les creux entre qu'est-ce qui allait pas. Et pour essayer, même si ça colle pas exactement à votre use case, eh ben je pense que l'évolution, elle, elle se retrouve un peu un peu chez tout le monde. Et forcément, parce que c'est sur des slides, alors, et parce que Bedrock est peut-être une grosse boîte, on a l'impression que c'est forcément plus facile, c'est forcément mieux chez les autres. Ça fait ça à tout le monde. Et il faut garder en tête que même Bedrock, M6Web avant, a eu des des moments de creux dans la culture d'entreprise, etc. Il y avait un talk de Kenny, d'ailleurs, à ce sujet, en expliquant que bah, à l'époque, est-ce que Git, c'est vraiment une bonne idée Est-ce que les classes PHP, ça ne va pas se, se prendre la tête pour pas grand-chose Donc, tout le monde a ses, ses petits moments de creux, et bah, il faut réussir à, à avancer, et avançons sur les API. Le mot à retenir, interface, on va y revenir. Euh, D'abord, je vais vous parler des... On, on va bien sûr parler beaucoup d'API HTTP, mais il y, a des API, il y a des moyens de faire des API, pas forcément par HTTP. Alors déjà, API, on ne parle pas d'HTTP, ça peut être une API en termes de fonctions, en termes de SDK, ce genre de choses. Des fois, une librairie est considérée comme une API. Euh, dans, des, dans les échanges, nous, il nous arrive encore beaucoup d'utiliser des API que j'appelle euh, FTP-like, donc c'est les API canada Rail. -like. Euh, L'idée, c'est bah, vous déposer un fichier quelque part, vous êtes le fournisseur de l'API, vous déposez un fichier quelque part, et puis les clients vont venir récupérer ces fichiers. Si c'est du FTP, bon, ça sera sûrement le protocole FTP. Si c'est du S3, ça peut être du HTTP de l'autre côté, ça peut être du CSV, du XML, ce que vous voulez. Euh, ça, on l'utilise encore, nous, de notre côté, pour faire par exemple des échanges avec des, euh, des fournisseurs d'accès à Internet, pour échanger des catalogues, pour la data, beaucoup, parce que euh, c'est des gros volumes de données, donc c'est un peu... Euh, ce n'est pas évident forcément de concevoir ça sur du HTTP. On préfère garantir un peu les, les, les accès, enfin le stockage. Euh, il faut savoir que c'est tout à fait légitime. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais l'avantage de ça, c'est quand même c'est très simple à, à mettre en œuvre techniquement. Euh, c'est fait pour du stockage du fichier. N'importe qui peut facilement mettre ça en place. Euh, L'inconvénient, c'est que bah, c'est statique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout personnalisé. Ça va vous prendre du temps peut-être à générer à, à générer tous ces fichiers-là, à notifier peut-être vos clients qui y a eu des changements. Et pour l'anecdote, vous verrez souvent ce slide, on va souvent parler d'anecdotes dans cette conférence. Pour l'anecdote, c'est exactement comme ça que tournait M6 Replay. Alors, pas avec un FTP, mais avec un fichier statique qui était poussé sur, sur l'équivalent d'un S3. Et puis, tout le monde venait récupérer le catalogue XML ça marchait très bien, les applications ont une bonne fois pour tout le catalogue, il n'y avait plus d'appels réseau ensuite, et elle était complètement autonome, pas de problème de réseau, enfin pas de problème de réseau jusqu'à ce que eh ben, le catalogue devienne si gros que les temps de chargement devenaient rédhibitoires, et du coup il a fallu évoluer vers des API plutôt HTTP, plutôt dynamiques. Un autre exemple, non HTTP mais à ne pas suivre, les API via email, on a testé dans des cas un peu obscurs où on était obligé c'était ce n'était pas notre faute, et euh, ne le faites pas, parce que typiquement, le jour où vous mettez l'authentification double facteur et que ça fait péter les euh, appels API des autres en face, eh ben vous n'avez pas envie de, de devoir le justifier auprès de vos chefs. Ce n'est pas du tout une histoire vécue. Alors, les API HTTP. Ce mouvement-là, on l'a fait euh, au moment de l'apparition de Sysplay. Euh, avant, on parle de M6 Replay, puis on, le produit change, évolue en Sysplay. Paris Kenny a très bien détaillé un peu les évolutions. Et l'idée, c'est qu'on veut une, appli une application réactive, même sur le site web, que ça fasse application en termes de, de design, de, de réactivité, etc. etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on passe sur cette notion euh, d'API. Et on commence un peu naïvement avec, euh, sûrement, ce que plein de gens ont testé, avec des API CRUD, un peu euh, très très reste, même si ce n'était pas forcément l'état de l'art. NAPI reste donc ben, naïvement, j'ai envie de dire, on a nos entités dans la base de données, et on les match, on fait matcher des routes en face avec un verbe HTTP par action, donc je peux créer, je peux modifier, supprimer. Euh, nous, on a beaucoup de lectures sur les applications front, il y a très peu d'écriture, pas en tout cas sur le catalogue, donc c'était surtout euh, du get. Euh, et ça marchait bien, mais on avait déjà des avantages inconvénients, on va dire, Simplicité technique, ça, si vous avez déjà mis en œuvre ça, normalement, ça se fait assez bien. Il y a des outils pour générer un peu automatiquement les, les routes, donc que ce soit fosrest qu'on utilisait, maintenant API plateforme. Si vous avez vos entités doctrine, généralement, vous arrivez facilement à, à déplier une API comme ça. Un autre avantage à considérer, c'est qu'il ben, y a plein d'usages possibles, c'est-à-dire que vous exposez vos entités, et ensuite, les applications sont vraiment libres de faire plein de choses. Et nous, ça, ça a été un avantage pas longtemps parce qu'au final euh, on voulait pas une api pour que les développeurs front-end puissent faire plein de choses on voulait une api pour faire juste s'il et on a beaucoup d'équipes front-end en fait parce qu'on a une équipe dédiée pour le web une équipe pour le mobile alors une android une iOS une équipe pour chaque box une équipe pour les tv etc et donc ça fait autant de fois de, de discussions enfin d'explications de, de, pour expliquer alors oui il faut appeler euh, telle entité sachant qu'elle est reliée par telle règle métier etc et ça ça ne nous convenait plus. Pareil, beaucoup d'appels, ça c'est un problème assez connu du reste, vu qu'on a un modèle assez atomique, qu'on qu expose vraiment des, des entités bases de données, bah, il faut faire un peu les liaisons à la main, et du coup, ça génère beaucoup d'appels. Euh, et sur le mobile, très vite, ça a été un, un problème, parce qu'on compte un peu la bande passante. Donc là, il y a eu une première réflexion. Ah oui, le petit rôle que j'aime bien, c'est un peu du doctrine over HTTP. C'est-à-dire qu'au final on donnerait les entités doctrine, ce serait peut-être un peu pareil. Donc justement la réflexion pour essayer d'améliorer ça en, en, en fonction des, des problèmes relevés, euh, c'était de se poser la question, est-ce qu'on a besoin au final d'une API qui nous permet de tout faire, euh, plutôt générique, ou alors est-ce qu'on a besoin plutôt d'une API spécialisée Et C'est plutôt là-dessus qu'on s'est orienté, contrairement à peut-être GitHub ou Facebook qui a envie de vous donner accès à plein de choses et créer les applications qui vont bien, nous on voulait vraiment orienter les développements faciliter les bons développements, et, et ne pas permettre euh, éventuellement ce qu'on n'attendait pas. Quoi. Et donc on arrive sur cette deuxième itération euh, d'API, d'API métier, niveau 1, parce qu'il y aura un niveau 2, euh, et là, le changement un peu de paradigme, c'est... Euh, alors on est resté toujours un peu reste dans l'approche, mais on va plutôt exposer des, des agrégats de données, des, des ensembles d'entités qui font sens les unes avec les autres, et euh, dans l'idée de bah, essayer de limiter les appels et de donner accès euh, aux données euh, tout de suite c'est à dire que si euh, j'ai récupère ma vidéo mais il me faut le titre euh, du programme associé bah, j'ai pas un deuxième appel je la donne tout de suite parce qu'on sait par le métier que ces deux choses sont extrêmement liées et ça euh, on a groupé les données et ça a tout de suite eu des effets bénéfiques alors pour, pour l'anecdote on avait, suite à la première API REST, on avait une remarque des équipes mobiles qui disait les réponses sont trop lourdes, moi, j'ai pas besoin de tout, donc j'ai besoin d'avoir des, des blocs optionnels, en fait, des, je veux pouvoir personnaliser ma réponse. Je vous parle d'un temps où GraphQL n'existait pas. Et donc, on a imaginé, effectivement, un système où euh, on pouvait, en, dans les routes d'API, choisir un peu, je veux tel bloc de détails, tel bloc de détails, etc. Donc, chacun pouvait un peu personnaliser sa requête. Et au final, l'anecdote c'est que on avait tellement enlevé de bazar de trucs inutiles que bah dans la majorité des cas les gens mettaient tous les blocs possibles parce qu'ils avaient besoin de tout quoi donc au final on avait fait cette évolution en disant voilà on va chacun pourra personnaliser puis au final on avait plutôt bien visé sur l'ensemble de données qu'on mettait à disposition et du coup plus personne n'avait besoin de, de personnaliser une autre aussi évolution importante en termes d'expérience développeur pas forcément en termes d'architecture ça a été effectivement de se forcer à rendre le plus possible les choses explicites euh, dans les appels. Euh, donc là aussi, une anecdote, on, avait, euh, on a de la pagination, on a beaucoup d'entités, donc on pagine. Et dans notre idée, euh, la fausse bonne idée du départ, c'était de se dire, bah voilà, on a juste à mettre la route, je sais pas, donne-moi les, les programmes, et j'obtiens des programmes. Et la pagination, c'est optionnel, il suffit de, de la donner après coup. Sauf que vu qu'elle est optionnelle, euh, bah, et que dans la doc les gens peut-être vont vite on sait très bien comment on fait avec la doc et bien bah, il y a une application qui est passée à travers les mailles du filet et au bout d'un moment on nous a dit mais il y a un problème j'ai que 10 programmes sur cette page là peut-être 20 je sais plus mais on a que 20 programmes et euh, alors que pourtant dans mon back office je vois bien que j'en ai plus et bien bah, effectivement c'était que les développeurs n'avaient pas vu n'avaient pas pris conscience qu'il y avait une pagination qu'on l'avait caché donc euh, ça marchait et en fait il y avait un un vrai problème, il fallait implémenter la, la pagination. Donc ça, maintenant, tout ce genre de paramètres, c'est toujours explicite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'appel sans pagination. Alors, même si on veut explorer vite fait, bah, on est obligé de mettre un euh, offset 0 et limite euh, 100, voilà, et dire je veux les 100 premiers de manière explicite. Ça, c'est un premier point sur la pagination. Et un deuxième point euh, dont c'est aperçu, et pareil, sous forme de conseil, c'est euh, rien n'est rien infini, et encore moins... Euh, sur un, sur un ordinateur avec des API on avait tendance à mettre, on mettait des limites bien sûr à la pagination, on mettait des grosses limites historiquement on mettait 999 voilà en disant s'ils veulent tout, ils peuvent bon, en fait 999 on s'en est rendu compte un peu à nos dépens euh, de toute façon on n'était pas capable d'en calculer plus de, je sais pas, de 200 parce qu'ensuite ça prenait énormément de temps récupérer les données à toutes les traiter et puis même si on avait les 200, le fait de les transférer sur le réseau, les applications crachaient, etc. donc c'était une mauvaise valeur par défaut, et on encourageait un, un, mauvais, un mauvais comportement avec nos API. Et de manière générale, avec toutes les interfaces, et surtout avec les, nos API qui sont diffusées auprès de, de beaucoup d'équipes, de, on s'est rendu compte qu'il vaut mieux autoriser peu, donc en général maintenant on met une limite à 99, et encore 99, deux fois c'est énorme, 99 éléments, et puis éventuellement d'agrandir plus tard, c'est plus facile de rajouter des fonctionnalités plutôt que d'en enlever après coup pour gérer tout le legacy, etc. Donc voilà, toujours tout explicite et toujours une valeur par défaut pas trop grande, plutôt raisonnable, qu'on pourra agrandir si besoin. Plutôt procéder dans ce sens-là. Alors sur cette API, sur cette deuxième génération d'API, plutôt métier, sur les... ce qui avait de bien dans les avantages qu'on en retient, c'est effectivement un seul usage possible. Dans les, cas, dans les meilleurs cas, on avait une page, un appel API, et ça, ça marchait super, c'était très efficace, on pouvait modifier un peu le comportement de l'application, de toutes les applications côté serveur, ça, c'était un, un truc qui marchait bien. Autre chose, bah forcément moins d'appels réseau, ça c'est un peu lié au fait que, que tout était bien regroupé, -re par contre la difficulté, c'est que bah, pour faire une API métier, il faut bien connaître son métier, et que euh, du coup, les évolutions, il faut faire attention, quand le métier évolue, bah, il faut réussir à faire évoluer ce, son API. avec. Au final, au final, on devient couplé avec le métier, mais c'est peut-être une bonne chose. C'est justement ce qu'on a cherché à, à poursuivre. Alors, pour planter un peu le décor, on a une API catalogue, hein, c'est un peu central dans notre application de, de replay de vidéo. Euh, notre catalogue, c'est un peu l'héritage, c'est un peu le schéma que je vous ai montré tout au début. On en a déjà parlé, il y a Michael Randy qui en a parlé en 2017. J'ai fait aussi une, une conf dessus euh, au forum PHP, donc si vous voulez un peu les détails techniques là-dessus. Pour résumer, euh, voilà un peu comme ça se présente voilà, il y a un projet d'API, un projet de back-office, un projet euh, pour gérer tous les workflows. Tout ça, ça tape sur une base de données MySQL. Et puis ça marche bien. Sauf que dans SysPlay, il y a une autre composante, le, vraiment le produit SysPlay, il y a une autre composante qui arrive c'est la notion d'utilisateur. C'est l'une des premières plateformes à avoir imposé de, aux utilisateurs de s'authentifier dans, la, la, dans le replay de télé. Et du coup, bah, besoins différents, euh, échelle différentes, on n'allait pas y mettre dans la base de données. On s'est bien rendu compte que dans MySQL, on allait un peu mélanger toutes les problématiques. Donc, à l'époque, on a utilisé Cassandra. Euh, Olivier nous a fait un magnifique retour là-dessus. Et bah, du coup, la, la difficulté quand on utilise deux bases de données, c'est, bah oui, mais comment je fais mes jointures, en fait C'est-à-dire que une fonctionnalité euh, typique qu'on voulait, c'était euh, la, la reprise de vidéos, c'est-à-dire euh, quelles sont les vidéos euh, que j'ai vues récemment et que je pourrais euh, poursuivre. Donc, j'ai dans ma base de données euh, utilisateurs les timecodes de toutes les vidéos que j'ai vues, et, mais pour savoir à quelle vidéo ça correspond, eh bien, il, faut, euh, il faut hydrater un peu ça avec euh, les autres, avec les autres données dans l'autre base de données. Et si on refait ça côté client, ça marche, côté euh, Côté application, ça marche très bien, sauf que ben, on multiplie les, les appels réseau et on retombe un peu dans nos travers. Donc, c'est là où on commence à dire « Et si on faisait des microservices ?» Donc, vous vous rappelez, on a notre stack un peu catalogue euh, avec euh, voilà, cette architecture, et on rajoute notre API utilisateur, qui a sa base de données propre Et ben, pour que l'API utilisateur puisse donner les dernières vidéos vues, et ben, elle va faire un appel à l'API catalogue, et le back-office, pour qu'il puisse aussi donner des infos sur les utilisateurs, mais il va taper dans la base de données Cassandra, et petit à petit, eh ben, on est en train d'empiler les briques comme ça, donc ça marche, euh, peut-être que certains d'entre vous commencent à voir venir des problèmes qui vont arriver, nous à l'époque, on se dit, c'est bon, on va être tranquille pour 10 ans, tout va bien, mais ça, c'était avant le drame bien entendu. Quelques nouvelles features qui nous sont tombées, assez rapidement en fait euh, euh, dessus c'est euh, par exemple euh, d'avoir un modèle payant avant c'était euh, tout le monde euh, a accès au même contenu donc on pouvait utiliser du cash euh, massivement et puis euh, finalement s'il se plaît euh, c'est mis à faire du payant donc pour, avoir, pour donner accès à Teva Paris Première en, en payant euh, ça ça a entraîné un petit truc de rien du tout juste une petite flèche parce que du coup, pour donner accès à une vidéo du catalogue, il fallait qu'on vérifie est-ce que cet utilisateur a le droit de regarder cette vidéo. Et du coup, juste, une petite, juste un petit appel de l'API catalogue vers l'API user, et là vous commencez peut-être à voir le problème s'immiscer, c'est que bah, potentiellement, on a une boucle d'appels, on a deux microservices qui sont interdépendants les uns les autres, c'est un peu la même chose qu'on aurait si on avait deux classes un peu interdépendantes, ça ne sent, ça sent pas bon. Quoi. Dans les faits, on n'avait pas de boucle, mais ça nous est arrivé de voir un aller-retour. C'est-à-dire que user rappelle catalogue qui rappelle user. Et bon, pas terrible. Bon, mais encore si avec ça, Une nouvelle modification, sysplay as a service, on commence à. Parce que Sisplay ça marche bien, on se dit, mais très bien, vendons-le, uh, rentabilisons un peu notre investissement, vendons-le à d'autres chaînes de télé du groupe RTL. Uh, alors, bien sûr, on, on a fait un retour d'expérience uh, l'année dernière donc euh, c'est Guillaume qui nous a parlé de ça, voilà, de notre, pla notre plateforme Sysplay, on l'a passé à l'international et euh, bah, le gros challenge c'est de garder la rétrocompatibilité parce que bien sûr on n'a jamais imaginé, euh, il y a plein de choses hard codées jamais on avait imaginé que notre produit euh, se ferait en dehors du groupe M6 et euh, bah, du coup il a fallu faire évoluer ça et toutes nos applications devaient continuer à marcher pour Sysplay bien entendu donc, dans les petits trucs euh, dont Guillaume parle dans, la, dans sa conf, c'est effectivement d'utiliser les headers HTTP. Ça, ça c'était pas mal. Ça n'avait pas trop d'empreintes, ça ne modifiait pas trop euh, le contrat d'interface. C'était une valeur qu'on mettait par défaut. Euh, on disait, bah, voilà, ça c'est pour s'il par défaut. Et puis les autres, ils pourront mettre un header particulier pour dire, moi, c'est pas s'il se c'est tel, tel client, etc. Bah, le problème. Euh, en fait, on retombe un peu dans le travers des valeurs par défaut. Donc, ça nous a bien dépanné, mais euh, sur le moyen terme, ça commençait à devenir un peu pénalisant nous passer une URL, bah oui, mais il fallait savoir le contexte, c'était quoi les leaders, etc., etc. Une autre grosse évolution, la data. Euh, la data, euh, on en a parlé euh, là au format PHP sur, avec sur la B testing, avec Fabien et Anastasia. Euh, la data, c'est un peu la famille. Voilà, c'est des gens du back-end. Euh, mes données, ce sont tes données, viens, euh, c'est open bar, euh, serre-toi ici, c'est MySQL, ici c'est Cassandra. Euh, on est parti là-dessus. Et puis, ben, en fait, euh, là, ce, ce qu'il faut se rendre compte, c'est vous voyez bien le nombre de flèches qui pointent sur MySQL, le nombre de flèches qui pointent sur Cassandra. Au final, euh, ben, MySQL et Cassandra, ça deviennent des API à part entière à maintenir. C'est-à-dire qu'on a des contraintes d'interface, un peu malgré nous. Tout le monde doit se connecter de la même façon. Et si je modifie quelque chose dans la base de données, potentiellement, eh ben, je casse des connexions. Et euh, la base de données étant aussi très technique et pas très métier, toutes les relations entre les entités, des fois qu'on change, on rajoute euh, des many to many par exemple, et bien, tout ça c'est à, à, à maintenir et à faire évoluer. Et ça, c'était pas terrible, on exposait vraiment les détails techniques, euh, euh, c'est-à-dire vraiment les tables MySQL, et pas terrible. Dans des anecdotes, dans les choses qui paraissent une bonne idée sur le moment, et puis euh, après coup, euh, une moins bonne idée, le bundle entities, alors là, je pense que tout Bedrock a un petit sourire en coin parce que tout le monde voit exactement de quoi je parle. Euh, à l'époque, on a deux projets, deux ou trois projets voilà, qui tapent sur la base de données. Et ben, pour manipuler ça proprement, on a un bundle un, des entités doctrine, très bien. Bah ben oui, mais on aimerait bien faire la même chose de partout. Et puis, ben, on ne va pas utiliser notre API REST parce que ce n'est pas pratique. Pour les fronts, ça va, mais pour nous on va taper directement dans la base de données. Et du coup, on a généralisé un bundle avec toutes nos entités. Et puis, les projets euh, se créant de plus en plus. Maintenant, on a énormément de projets qui dépendent de ce bundle. Et à chaque fois qu'on fait une modif dans la base pour ajouter un champ, n'importe quoi, eh bien, il faut modifier tous les projets pour qu'ils soient bien sur la même version des entités. Et donc là, on voit bien qu'on est vraiment trop lié euh, à la base de données MySQL, alors qu'au final, on, fonctionnellement, ça ne fait pas sens. Donc voilà, là euh, j'ai mis tous les défauts bout à bout, il euh, faut voir que ça s'étale sur longtemps, j'imagine que vous avez tous le cas où on rajoute des choses, on fait un peu des compromis pour le produit, euh, et puis euh, finalement euh, on est un peu dans le creux de la vague en disant euh, comment on va s'en sortir. Donc euh, déjà c'est normal d'être dans cette situation. Euh, quand on a un produit, quand vous êtes éditeur logiciel, on va dire que vous faites un produit sur, sur du long terme, euh, forcément vous allez vous tromper on sait qu'on ne peut pas prévoir tout le métier il ne faut pas essayer il faut essayer d'être euh, pragmatique d'anticiper un peu on peut se tromper euh, et euh, il faut essayer de se remettre il faut réussir à se remettre en cause ce qui n'est pas évident hein. nous on appelle ça l'argument à mon beau-fils en disant mais j'ai toujours fait comme ça PHP 5 j'ai toujours fait comme ça avec MySQL ben, l'effort voilà. il est là il est essayé de se remettre en cause de dire bon bah Peut-être qu'on n'est pas parti dans la bonne direction, peut-être que maintenant, il faut changer. Et ça peut faire peur, parce que ça peut être des gros chantiers. Donc, un premier, euh, un premier conseil là-dessus, qu'on a appliqué, c'est avoir une vision long terme. C'est-à-dire que, OK, mettons de côté le fait que ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, vers quoi il faudrait aller. Essayez de se reconcentrer sur le besoin. Le besoin aussi euh, fonctionnel. Euh, donc, l'avantage la, la, d'avoir un, un objectif à long terme ok donc c'est de pouvoir itérer effectivement euh, c'était exactement la phrase c'est exactement le contraire de ce que je disais au départ c'est à dire c'est pas le chemin qui compte c'est la destination juste pour le petit clin d'œil. mais effectivement dans ce cas là il vaut mieux voir à long terme où on va et itérer vers un, vers un nouveau but et se reconcentrer donc sur le périmètre fonctionnel euh, et pas essayer de, de faire un peu abstraction des détails techniques euh, Cacher la complexité technique, c'est bien. On s'est rendu compte que les product owners, donc dans notre organisation agile, étaient très au fait de nos problématiques techniques, ce qui est ce qui est bien. Mais au final, ils se cachaient des, euh, ils se mettaient eux-mêmes des contraintes en disant oh, mais on ne pourra pas à cause de Elasticsearch, à cause de MySQL. On disait bah, on verra, c'est le ces boulot de la direction technique. On va on va s'adapter et c'est pas d'anticiper des problèmes qu'on n'a pas déjà. Un petit truc qui a l'air de rien, mais qui est assez révélateur du fait qu'on se concentrait beaucoup sur la technique, c'est la manière dont on nommait les projets. Euh, notre première API, on l'a appelée Sysplay API. Très bien, ça paraît, ça paraît simple, c'est une API, c'est assez technique. Et donc la deuxième API, eh ben, ça ne marchait plus. Donc ensuite, l'API utilisateur, ça a été assez simple, ça a été une API user. Donc là, déjà, il y avait du métier. Mais on a eu un, un projet qui dénormalisait dans Elasticsearch, donc ça a été le projet Elasticsearch qui maintenant n'est plus obligé de faire du Elasticsearch, mais le nom, c'est trop tard, il a été choisi. Et un projet aussi qui faisait l'intermédiaire entre deux API, une sorte de middleware, ben, c'est devenu le projet middleware. Une autre grosse réflexion, c'était sur le, la propriété, le ownership des datas. Euh, on l'a vu, on avait ce pattern un peu où tout le monde allait piocher dans la base de données. Euh, ça, ça nous empêche de faire plein de choses, déjà d'être au courant de qu'est-ce qui se passe, qui modifie quoi. Et notamment, ça empêche de faire des, des optimisations, des patterns intéressants comme CQRS. Euh, je ne vais pas redéfinir ce qu'est CQRS, n'hésitez pas à regarder, mais moi, ce que je retiens, ce que j'aime bien mettre en avant là-dedans, c'est que si j'ai le contrôle des lectures et des écritures euh, sur ma base de données, eh ben là, je peux faire des optimisations vraiment intéressantes. Et là, ça sera vraiment un point super intéressant pour le scaling. Parce que si je sais exactement qui écrit quand, quoi, eh ben, je peux faire du cache, Faire des optimisations, je peux faire de la, des traitements asynchrones pour maintenir des dénormalisations, je peux avoir la main dessus. Alors que si tout le monde c'est open bar, si tout le monde vient, bah, très difficile. Petite réflexion qui n'a l'air de rien aussi, impliquer euh, nos clients, euh, c'est une API, c'est technique, on met des techniques, je sais exactement comment ça va se passer. En fait, pas tant que ça, on s'est rendu compte avec toutes nos équipes front, et eh ben que leur avis. Euh, on savait que leur avis comptait, mais que de les impliquer plus tôt, plus tôt dans les processus de réflexion, même si euh, ils n'ont pas forcément envie d'avoir tous les détails du métier, toutes les règles métiers qu'on a, mais au moins sur l'interface, sur ce qui est pratique pour eux, euh, c'était vraiment un plus euh, de les avoir euh, avec nous dans ces réflexions. Et euh, c'est assez difficile quand on, on est à la fois utilisateur d'API, à la fois développeur d'API, euh, on a l'impression de savoir exactement ce que les autres veulent, et en même temps, quand tu... souvent on utilise des API, moi c'est un peu une réflexion que j'essaie de porter dans les équipes, c'est, euh, vous voyez toutes les erreurs, toutes les mauvaises API qu'on utilise, euh, parce que bien sûr les autres font des mauvaises API, c'est bien connu, et ben, il faut se poser la question des fois, et moi est-ce que je fais au moins aussi bien Parce qu'on a tendance à se dire, non mais ça va, je les connais, c'est l'équipe d'à côté, je leur dirais de, de trouver un petit contournement, etc. Et donc c'est l'idée de, de faire un truc propre pour tout le monde, pas que pour nous, et... Euh, et une fois que le client, donc les utilisateurs, sont impliqués, il y a vraiment une meilleure adoption. On a constaté des effets bénéfiques, où des fois, c'est même les développeurs front-end qui nous disaient, qui défendaient auprès du produit, « Non, non, mais ça, moi, je ne le fais pas comme ça, je passe par la nouvelle API, tu demandes au back-end, et euh, ce sera fait avec la nouvelle API. » Donc, on n'a même plus besoin de vendre, « Ah oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire la migration ?» C'était les développeurs front-end qui le demandaient eux-mêmes. Donc ça, c'était le, le bon côté. Et donc, toutes ces réflexions, un peu de fond, nous amènent sur... Euh, l'API super métier, la l'API métier niveau 2. Donc, il un peu l'état où on est aujourd'hui. Euh, on a eu des, des leviers d'amélioration, effectivement, des opportunités qui nous ont permis aussi de, de bien aller dans ce sens-là. Tout d'abord, je vous en parlais, on est devenu Bedrock. Donc, maintenant, on n'est plus euh, juste un tout petit, euh, tout petit îlot dans le grand groupe M6. On est euh, Bedrock, une société détenu en partie par M6, mais on est une société qui édite un logiciel. Et donc, du coup, ça change un peu les process, ça change un peu notre rapport par rapport à ce produit-là. C'est un autre gros levier, ça a été le cloud. Forcément, on s'est dit, bon, on va faire exactement ce qu'on fait maintenant, mais pour x10 clients, eh ben, effectivement, il faut être capable de, de passer à l'échelle sur notre infra. Donc ça, là-dessus, je vous renvoie au très bon talk de M. Martin, ici présent. Donc, il en, a, il en a parlé au forum, au Mixit, n'hésitez pas à voir. Il y a effectivement tous les détails là-dessus, euh, sur cet aspect cloud. Mais en tout cas, euh, l'aspect cloud, ça nous a permis euh, de ne plus nous limiter à ah « ben bah non, j'ai qu'un serveur MySQL, euh, je, je ne sais faire que du MySQL ». C'était déjà plus facile de dire « je peux aller voir d'autres briques assez facilement ». Et ça, c'était important pour le fameux « data ownership ». Plutôt que de tout mettre dans la base de données, parce que bah, historiquement, euh, on n'a qu'une base de données à mon beau on a toujours fait comme ça, L'idée, c'est, euh, eh ben, euh, ok, j'ai une API, elle a ses données et c'est un détail d'implémentation de cette API. J'ai des écritures, des lectures, ok. Nous, dans notre cas, c'est peu d'écritures côté back office, éventuellement beaucoup de lectures côté front office. Et ensuite, c'est à l'API de gérer tout ça. Donc sur les nouvelles API, ça a été assez facile à mettre en œuvre. Ils montent une base de données dans le cloud, ils contrôlent lecture-écriture. les back office, du coup, se plug directement à cette nouvelle API. Pour les anciennes, eh ben, c'est un travail un peu de tous les jours. On essaye de regrouper les usages. C'est euh, un peu la longue traîne du legacy. Mais euh, de plus en plus, on se pose la question, attends, cette donnée, elle appartient à qui et dans quel but Qui en est responsable Et dans ce même genre d'idée, en termes de responsabilité, pour essayer d'éviter les interconnexions entre tous les microservices, on essaye de dégager deux concepts, donc les corps API et les, les gateways. Donc l'idée, c'est d'avoir nos corps API qui sont corps, c'est-à-dire d'essayer de les voir comme unitaires, hein, vraiment indépendantes les unes des autres, qui gèrent un métier, une euh, partie métier propre, et pour faire les jointures, etc., ça c'est une, une facilité qu'on donne aux développeurs front-end pour les applications, et du coup ça va être une API intermédiaire, une gateway, qui va euh, composer euh, avec un peu les autres API core, euh, le résultat pour le client final. Donc, si j'ajoute un peu des concepts métiers, on a par exemple notre application euh, utilisateur final, qui est utilisée par plein de devices, on a, la gateway, qui va aller demander, ben voilà, je veux le catalogue, je veux vérifier tel utilisateur, qu'est-ce qu'il a vu et quels sont ses achats, etc. Et qui va composer une page comme ça. Pareil pour le back-office, les développeurs back-office maintenant, le front du bac, ils n'ont pas forcément envie de s'embêter trop avec toutes les règles métiers qu'on gère, ils veulent se concentrer sur leur métier qui est des interfaces super sympas, réactives, user-friendly et du coup, on leur fait une gateway pour ça. Et de même pour nos partenaires qui veulent amener leur catalogue dans notre système d'information, eh ben, on n'a pas envie de les embêter trop avec les détails d'implémentation euh, qui sont derrière, les corps API. Donc, ils ont une, une gateway, donc euh, ils ont un gros payload et ça répond à leurs besoins, ça permet de prendre un peu de distance euh, par rapport à, à, aux autres euh, corps API. Euh, oui, la question c'est bah, forcément dans les gateways, vu qu'on va faire des jointures, potentiellement on va, on va faire beaucoup de requêtes. Et là-dessus, bah, j'en ai déjà parlé. Nous, euh, on essaie, dans le, en tout cas sur la, la partie application, de faire de l'asynchrone. Euh, donc, le, le PHP sait faire de l'asynchrone. Et euh, l'idée, bah, là, ça c'est la nouvelle interface de site. Vous voyez, il y a des blocs un peu, on appelle ça des, des rails ou des blocs de, de contenu. Chaque bloc est en fait une règle métier qui peut être récupérée sur une autre API. Donc notre application fait les appels suivant sa propre son propre stockage, en disant, voilà, c'est quoi le layout de cette page, ok, eh ben, je vais aller appeler euh, telle route pour savoir la saison, telle route pour savoir les détails du programme, telle route pour euh, avoir les préférences l'utilisateur on récupère justement l'utilisateur, le, le payant, le enfin, tous les détails du paiement, etc. etc. Donc c'est vraiment là où il y a du métier, et au final, notre application, elle renvoie même plus des vidéos, elle renvoie juste des, des petits carrés, des rails de petits carrés avec des images, les front-end, eux, ils, savent juste, euh, interpr ah, ils ont juste des, des templates pr prédéfinis, ils, ils savent comment afficher ces images-là, si c'est le template euh, big picture, euh, medium, large, small, etc. Et tout le métier est vraiment remonté dans cette application qui, qui compose un peu du back-for-front, qui compose avec nos corps API. Euh, et enfin, un autre gros chantier, mais qui est encore en cours, mais euh, on avance petit à petit là-dessus, c'est effectivement pour décorréler, découpler un peu nos services, euh, travailler avec des events, donc c'est exactement ce que vous pourriez faire dans un Symfony ou n'importe quel, avec un Event Dispatcher, euh, sauf le faire en termes d'architecture, donc typiquement ce qu'on aimerait faire, c'est un peu décorréler euh, euh, les modifications de l'API donc euh, faites en back-office, prendre le temps de les dénormaliser, et pouvoir ensuite scaler très plus facilement sur la partie applicative, vraiment user-facing. Et ça, on est en train de travailler, c'est un peu les pistes de travailler sur ces événements, sur la mise en place d'événements. Bon, on verra si dans un an, je reviens en vous disant « Bon, oubliez tout, c'est une, une mauvaise idée, mais pour ça, on est plutôt satisfait. » Quelques sujets en vrac avant de terminer. La documentation, on en a parlé dans une... J'ai eu la question dans une conf précédente. Euh, ce qu'on en a retenu euh, près du code pour faciliter la vie des développeurs euh, euh, back-end. Et donc, on a utilisé OpenAPI. Donc, euh, même si ce n'était pas autogénéré, hein, euh, on faisait explicitement le, le schéma. Mais du coup, c'était pas mal parce que les développeurs font soit leurs outils, soit on peut générer une doc hein, statique à partir de ça. Mais voilà, avoir du formalisme, ça permet ensuite de faire des choses jolies, avec des moteurs de template, ça se fait assez bien. Pour nos API plutôt back-office, on utilise du GraphQL parce qu'on veut être très souple. Du coup, GraphQL vient avec quelque chose un peu clé en main. Et ça, c'était pas mal. C'était appréciable. Le versionning, on m'a pas mal posé la question quand j'ai proposé ce sujet. Alors, j'ai envie de dire que le bon versionning, c'est quand il n'y a pas de versionning. C'est-à-dire que le cas idéal, c'est quand il n'y a qu'une seule API en production. Euh, malgré le fait qu'on on est beaucoup utilisé, on n'a pas énormément de de clients. Alors, bien sûr, on a des vieilles applications qui utilisent des vieilles versions. On ne fait plus d'évolution. On essaie de pousser tout le monde vers la nouvelle version. Quoi. Donc, on n'a pas forcément d'expérience majeure dans le versionning. Euh, on essaye d'éviter, on essaye de faire évoluer et vraiment de faire une V2, une V3. On n'a jamais dépassé V3 pour le moment. On essaie de le faire qu'en dernier recours. Quoi. Voilà. Donc, euh, les conseils d'API, d'AMI, euh, c'est un peu les points que j'ai énoncés. Donc, euh, même si c'est un projet tech, se faire le point sur c'est quoi le périmètre fonctionnel, impliquer son client, la vision long terme, savoir qui manipule les données. Et là, en relisant ça, vous dites, mais bon sang, mais je le savais déjà avant. Et ça aussi, c'est un peu la, réaliser le, le mind-blown que j'ai envie d'apporter, c'est qu'au final, une API, c'est exactement comme n'importe quel projet. Et ben, Vous avez à impliquer le client, vous avez à, à avoir un périmètre fonctionnel logique, clair, euh, concevez-la comme un produit c'est pas un truc qu'il faut faire euh, comme ça je vais juste rajouter une API parce qu'on me l'a demandé dans le cahier des charges et euh, ça a vraiment de la valeur, et au final dans API on l'a dit, a application programming interface et interface c'est le mot clé, euh, c'est à dire que ce soit une interface de code, une interface d'API une interface graphique, toujours la même chose et je termine sur cette citation que j'aime beaucoup, c'est euh, faire des interfaces faciles à bien utiliser et difficiles à mal utiliser clairement ce sera toujours possible, mais au moins que ce soit plus difficile de mal utiliser que de bien utiliser. Merci à tous. Merci Benoît. On a, on a le temps pour quelques, quelques questions, ça dépend un petit peu de, des réponses. Il euh, faut, faut que je cherche un petit peu au milieu. Celle qui a le plus de votes, les utilisateurs de l'API ayant des besoins d'utilisation différents c'est une question de Baptiste qui demande si tu as des recommandations pour éviter d'avoir du code custom par client, genre if client égale x dans tes API. Bien sûr, ça ne nous arrive jamais. Hein. C'est un problème que seuls les autres ont. Non, effectivement, Alors, il euh, y a le besoin de dire euh, on a une application générique, ça c'est vraiment notre volonté produit, et bien sûr, il y a toujours les exceptions. Ce qu'on arrive à faire, grosso modo, c'est que nous, les exceptions, c'est pour des... C'est des grosses exceptions, donc en général, ce n'est pas juste un paramètre sur une route. Donc, Maintenant, à notre échelle, ce qu'on fait des fois, c'est des projets dédiés en, ou un ensemble de routes dédiées, donc un namespace un peu spécifique. Et on dit, euh, ça, c'est séparé. Donc, on a notre métier euh, central et à côté, on essaie de laisser le spécialiser pour un tel ou un tel. On essaie de faire la part des choses, quitte à ensuite, on, est, euh, on a arrêté le partenariat et c'est beaucoup plus facile de tout supprimer. Euh, c'est un peu ça qu'on essaie d'encourager, faciliter la suppression de code. Merci. Une question de Lucas qui te demande comment est-ce que tu assures que la doc OpenAPI soit bien synchro avec l'API dans le temps eh ben, C'est une très bonne question. Je te remercie de nous l'avoir posée, Lucas. Et ben, en fait, euh, on n'a pas forcément de garantie euh, au moment de l'édition. Donc Ça, c'est quand on fait la PR. L'avantage, c'est que c'est dans la même PR. Donc. Déjà, on ajoute une fonctionnalité, l'équipe dit « Ah ben, tu viens de rajouter, j'ai pas vu de modification dans l'Open API, il n'y a pas un problème. Ça c'est un premier point. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de vérifier l'avantage d'Open API, de vérifier sur notre prod, est-ce que les résultats renvoyés sont bien les respectent le schéma de base, de, de, le schéma de réponse qu'on s'est imposé. Donc ça, on le faisait sur pour chaque requête au départ, puis c'était, ça prenait quand même du temps. Donc finalement, on le fait plus que sur un, un échantillon, et puis on réfléchit même pour le faire dans un projet peut-être à part de surveillance du de la prod, parce que ça consomme quand même des ressources. Mais euh, voilà, beaucoup impliquer l'équipe, de la culture de l'équipe, et puis euh, et le fait d'avoir la documentation près du code, ça aide, ça aide pas mal. Merci Benoît.